L'Open Data est une démarche qui vise à rendre des données numériques accessibles et utilisables par tous. Pour les collectivités et les organismes publics, l'Open Data consiste à publier sur une plateforme ouverte des informations, statistiques, cartographiques, des horaires, des données économiques et financières sur les territoires. La mise à disposition des données publiques est une obligation légale. Un cadre juridique strict définit les informations qui peuvent être rendues publiques et celles qui ne le peuvent pas. Les données sensibles et à caractère personnel sont exclues de fait de la démarche Open Data. L'Open Data permet de constituer et d'entretenir une source d'information fiable pour les chercheurs, les journalistes, les citoyens. L'Open Data ouvre la voie à la création d'applications pratiques. Par exemple, la mairie publie des données sur Internet, horaires de bus, géolocalisation des arrêts, hauteur des trottoirs, les développeurs peuvent réutiliser librement ces données pour créer des applications accessibles depuis un téléphone mobile, pour faciliter l'accès au transport aux personnes à mobilité réduite. L'Open Data donne la possibilité de créer de nouvelles opportunités économiques par le développement de services innovants. L'Open Data rend accessible et compréhensible l'action publique, projet, décision, compte public, encourageant ainsi l'engagement citoyen. L'Open Data offre enfin une perspective réelle de modernisation des services publics en les rendant lisibles, accessibles et réactifs, en phase avec les enjeux du 21e siècle. L'ouverture des données, on va tous y gagner